Bienvenue sur Cool Pardime. Le manque d'adhésion est un problème courant pour les gants cyclistes. Euh, solution coller et coudre euh, une, euh, une plaque de caoutchouc, euh, comme euh, c'est fait sur le gant droit ici. Euh, très pratique, excellent adhérence, excellent résistance à l'usure. En pratique, euh, qu'est-ce qu'on va faire Découper une plaque de caoutchouc, de, par exemple, dans, dans une chambre à air de vélo et couper les trous avec une pince à trous très important, autrement les trous ont tendance à se faire scier, à se faire couper par le fil. Extrêmement important, c'est beaucoup plus solide avec des trous découpés par une pince à trous. Ensuite, il faut simplement euh, coller et coudre... Le, le bout là, qui a déjà été préparé. Euh, étape de collage. On va passer un peu plus de temps. C'est une colle contact euh, caoutchouc. Euh, eh bien, il faut bien étaler. Surtout, en, en mettre assez sur la euh, deuxième partie. Là, la surface euh, généralement très poreuse des gants. Alors, une fois que les, les couches sont bien étalées, on attend entre 5 et 10 minutes pour, pour assembler les, les, les deux parties, en fait. Alors, évidemment, avant, il faut bien répartir la colle, hein, qu'elle soit étalée de manière homogène. Et ensuite... On va pouvoir, après 10 minutes d'attente, enfin coller les deux parties qui ont été séparées euh, au grand air. Une chambre bien aérée est indispensable. Alors on ajuste, on ajuste et on met ensuite beaucoup de pression euh, pour, que, pour que les parties euh, soient euh, solidement collées ensemble. On peut le donner quelques coups, ça ne gêne pas. Et voilà le résultat final. Cette fois-ci, donc sur un gant, sur un gant d'hiver. Problème résolu. Et ça fonctionne très bien. Excellent, excellente adhérence. Voilà, c'est fini pour cette fois. À bientôt.